Ah, T'as raison. Bonjour. Alors, mes petites sœurs. Ah oui, oui. Ce que nous allons faire en ce moment, c'est que nous allons nous passer la caméra de l'un à l'autre. Elle est tactile. Oui, Il faut faire quelques mots. Alors, je vais commencer par moi, parce que je vais passer à ma droite à ma chère grande sœur Yvette. Oui. Qui ah. est un petit peu plus âgée que moi, pas beaucoup. Elle a un très beau sourire ce matin. Appareil à euh, à pour, pour son âge. Appareil pour son âge. 103 ans et demi. En tout cas, c'est pas si pire. Ah. Bon, oh, on continue maintenant. On va parler on est... de d'accord. Alors, moi, qu qu'est-ce que je fais là? Oh, sais moi quoi faire. <rire> Bonjour. Hello! Yvette, je suis content. T'es palette, une petite frette. <rire> oh, je, oui, je suis frette maintenant. Euh, euh, euh, euh, je suis contente d'être passagère et non d'être pilote. Je passe. Euh, je, je passe ça à, à, à, à Lulu. Je suis Bonjour, je suis Lucette la cadette. Euh, je suis copilote de, euh, de ma jumelle irlandaise. Irlandaise? Lise, voyez comme elle a belle allure au volant. Il ne de... faut, faut pas que vous me distrayez. Nous okay. allons à la pilote. est la pilote? Voilà la pilote. Et ici, c'est la merveilleuse route que nous avons. C'est la alors, le, comme vous voyez, le paysage est bouché, mais on a des très bons essuie-glaces. Oui! C'est le C'est de It's like butter. Alors, euh, je vous retourne la caméra. Alors, alors, alors c'est mon tour. On nous a dit pas de scatalogie. Pas de scatalogie. C'est ah, j'ai une joke qui vient. Ah, regarde! Regarde, c'est comme une petite joke. J'ai mis une petite joke, OK? C'est la fille qui dit à son chat. Écoute chérie, franchement, je suis un petit peu déçu, là. Ton zizi est pas mal petit. Hein? Alors lui, il se retourne de bord il dit « Oh yeah, il fit très bien dans ta sœur. Oh! » <rire> Ah oui? Voilà! On dirait une mère. Une belle vengeance. Ah oui, c'est une mère. La mère des sorgasmes. Si tu avais été un homme intelligent, je voulais laver tes, tes fenêtres un matin et 10 Je lance en cœur que je suis. Elle a eu la bonne idée de changer ses Winchill Wiper, mais Bernie, il ne voulait pas, mais insister. a ça marche bien. C'est génial, ces Wipers. C'est chez Ils sont silencieux, ces Wipers. Oui, c'est des Bosch. Il faut Il faut m'en acheter Tu vois le dimanche? Tu ce qu'il faisait? tu vois le dimanche. Tu tu vois le dimanche. Demain, il m'en achète. les Wipers, Ils font font du bruit. Les wipers, là, la lame à à l'envers. ça. On est rentré en dedans, dans le garage et tu wipers parce que des filles, elles n'aiment pas ça. Ok. T'as jamais vu un garage aussi propre. Et aussi beau. Tu est Ah! Super! Ouh! À côté de chez nous, centre d'achat. Oui, je suis déjà allé. Propre, propre, t'avais cinq jeunes mécaniciens, il rien à faire. Oh, wow. J'ai dit au gars, je dis franchement, j'ai jamais vu un garage aussi propre que ça. C'est immense, éclairé, des Sous néons. De pas de, de trafic J'ai dit à qu réalise que le beau rush, que les intérêts passaient, puis c'était le 15 décembre, on Ah, pneus, tu vas, ah ben oui, tu, ok. T'es obligé, c'est oui. Parce que j'ai dit que si la oui, neige ouais. tombe, ben c'est ça. Puis quand c'est comme nous autres, au bon, déménagement du 1er juillet, le 15 décembre, j'ai dit on a des affaires de neige. Je suis toujours ici, des